bonheur à chaque fois de retourner sur cette côte oh, Et regardez là-bas ces cueilleurs de moules Qu'est-ce que ça pue cette cariole Oh comme ce pittoresque ah La glycine elle, elle a pris deux mètres ah, Tout pousse André, tout pousse Et mon petit frère, comment va-t-il Jamais je ne m'habituerai à la beauté de ce paysage, jamais Et toi, vous venez tous les ans hein Et toi tu t'appelles comment Maloute Maloute Qu'est-ce à dire, maloute Je sais pas, madame. C'est comme ça que je m'appelle. C'est ici que cette personne aurait disparu, chef. Ça commence à sortir le roussi, là, hein Bon, les personnes ont disparu dans la baie C'est terrifiant André Il y en a craindre, enfin Allons La police est à pied d'œuvre maintenant hey T'as trouvé quelqu'un Ouais, je comprends pas quest ce que t'es dit à ah, tour c'est une affaire très mystérieuse, sans cadavre. Tu n'as pas peur de disparaître Tu nous protégerais, n'est-ce pas Maloute Oh les cœurs oh les cœurs Je ne comprends rien là. Des gens bizarres. Un doigt de vous Et hop là. Une infomane, une nudiste, et des disparus. Dans toute cette histoire, il y a une providence. Ceux qui sont sauvés... Et les autres. Ah Maloute Maloute Maloute et comme le disait papa, <rire> nous sommes des bons petits gammes, des bons petits gammes au latou. Et à ce titre, arrive ce qui arrive.